je m'aime et j'aime ceux qui m'entourent. Plus fort! je m'aime et j'aime ceux qui m'entourent. Encore plus fort! Je m'aime et j'aime ceux qui m'entourent. Maintenant, plus doucement. Je m'aime et j'aime ceux qui m'entourent. Plus doucement. Je m'aime et j'aime ceux qui m'entourent. Maintenant, on chuchote. Je m'aime et j'aime ceux qui m'entourent.